Bonjour et bienvenue au Causerie Disrupt Campus UBO, ces petits moments de conférence sous forme de webinaire pour le moment, qui tente à vous présenter des initiatives, qu'elles soient la plupart du temps locales, hein, qui sont localisées sur le sur le territoire de Brest ou de la Bretagne, portées par des acteurs locaux. Ici ce soir, on reçoit l'université, donc l'UBO, et donc Patrick Gabriel du laboratoire Lego, qui va nous présenter euh, la création d'une chaire en fait, industrielle autour des pratiques alimentaires durables. Alors, vous vous demandez sans doute ce que c'est. Euh, moi aussi, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. C'est quoi ces relations et comment les entreprises peuvent avoir des relations et des liens avec l'université Comment l'université peut euh, soutenir ou servir euh, l'évolution ou l'innovation dans les entreprises C'est tout ce que va nous expliquer Patrick à travers ce projet de chaire. Et donc, euh, on invite après les entreprises qui nous écouteraient, qui nous verraient à prendre contact avec eux pour voir un petit peu comment est-ce que ça peut se traduire dans la pratique Patrick, je te laisse la parole pour un quart d'heure, 20 minutes de présentation. Et puis après, j'aurai sans doute pas mal de... Enfin, quelques questions. À toi. Merci, Sarah. Euh, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler effectivement du projet de chair concernant les pratiques alimentaires durables. Euh, donc l'objet de la causerie que je vous propose ici, c'est de présenter ce projet de travail collectif et collaboratif que représente la chaire scientifique sur le thème des pratiques alimentaires durables, sachant que c'est un, un projet effectivement qui est mené en particulier par un laboratoire de recherche. De l'UBO, le laboratoire LEGO. Alors, LEGO, c'est laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest. Et il est porté par ce laboratoire, en plus du de, de, de LUBEM également, qui est un autre laboratoire en, en biochimie. Alors, on va tenter de répondre à plusieurs questions. D'abord, une question assez générale. Finalement, une chair, c'est quoi En plus, on y fait quoi et, et on fait quoi Et on intègre quel partenaire Donc, On va essayer d'abord de répondre à ces deux questions assez générales avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire que, eh bien, finalement, quel est le programme de la chaire quel est, Sur quoi elle se propose de travailler Évidemment, avec quel partenaire Et puis, quel est l'intérêt, hein, finalement, de travailler dans un cadre de chair scientifique et industrielle Et puis... Et puis, en dernier point, on va essayer de voir en quelle étape nous sommes rendus. Alors, première, euh, première question euh, générale, qu'est-ce que c'est que cette chaire euh, collaborative, cette chaire euh, scientifique et industrielle Globalement, et de manière tout à fait imagée, euh, une chaire, c'est quelque chose évidemment d'abstrait, mais c'est un dispositif qui va regrouper euh, tout un tas de ressources euh, et d'expertises différentes. Et c'est ça, fondamentalement, qui va être le plus intéressant, me semble-t-il. C'est cette rencontre de, de ressources et d'expertises venant de différents horizons. Euh, vous avez euh, donc des ressources et euh, expertises plutôt scientifiques, dans la mesure où, comme je vous le disais, la, la chair est portée par des laboratoires, donc en gros des chercheurs, hein, des chercheurs en économie, en gestion, des chercheurs en biochimie également. Euh, mais vous avez euh, dans cette chaire, euh, en tout cas, vous avez d'autres types de partenaires et, et qui travaillent avec ces scientifiques. Et donc, euh, on va y retrouver également dans ce dispositif d'autres types de ressources. Alors, ce peut être des ressources euh, de type des ressources et expertises pratiques et managériales. Hein, euh, en particulier, donc, euh, nous travaillons avec l'Ubio Open Factory, mais euh, euh, nous, euh, nous travaillerons également avec euh, euh, des partenaires. Euh, Socio-économiques, euh, donc c'est soit euh, avec des entreprises, euh, avec euh, des, euh, des partenaires euh, locaux et, euh, et institutionnels de type Brest Métropole, uh, Quimper-Cornouaille Communauté. Et donc, euh, euh, évidemment, dans ces euh, dans cet assemblage de ressources scientifiques et euh, managériales, il y a également des euh, ressources socio-économiques et financières euh, donc, qui sont euh, portées euh, non seulement par les partenaires, mais également et surtout euh, qui sont concentrées autour de la fondation UBO. Donc, autrement dit, une chaire euh, scientifique, une chaire euh, collaborative, en fait, il faut voir ça comme un écosystème. Euh, d'information et, et d'innovation hein, Voilà, c'est vraiment un réseau euh, collaboratif euh, qui regroupe différents partenaires euh, qui ont des compétences spécifiques et ces compétences mises ensemble vont euh, faire émerger euh, des informations, des connaissances, euh, des euh, comment dirais-je, des, des connaissances euh, à la fois euh, concrètes, euh, des euh, possibilité d'innovation et une aide à la prise de décision. Globalement. Donc, voilà pour euh, ce dispositif que représente la chaire. Alors, nous, ce que l'on souhaite proposer, c'est ce type de dispositif, mais sur une thématique particulière, que sont les pratiques alimentaires durables. Alors, qu'est-ce que sont les pratiques alimentaires durables Donc, il y a le, ce terme d'alimentaire, donc en gros, euh, c'est ce qu'on met dans son assiette. Euh, mais pas seulement, euh, puisque avant que ça arrive dans l'assiette, euh, il faut que ce soit effectivement produit, il faut que ce soit acheté, il y a des lieux de distribution, et puis, euh, et puis une fois que ça part de l'assiette, euh, il peut y avoir un certain nombre de, de, de, de déchets, de gaspillage également, hein, puisque euh, euh, l'attention voilà, est portée actuellement sur gaspillage alimentaire. Euh, bon. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs qui, qui, qui identifient ces différents flux globalement de la fourche à la fourchette. Eh bien, nous, c'est ce que l'on se propose d'étudier hein, à travers les pratiques alimentaires durables. C'est globalement, euh, d'une certaine manière, alors pas forcément de la fourche en tout cas, mais jusqu'à la fourchette et après. Euh, donc, un certain nombre de, de questionnements liés au lieu d'achat, euh, au mode d'achat, euh, au mode de transport pour euh, conduire cette alimentation durable, au mode de consommation, hein, bien entendu, euh, aux tendances de consommation, euh, à toutes les problématiques de stockage au sein des foyers, hein, puisque le stockage et gaspillage sont relativement liés la plupart du temps. Euh, et puis, il y a euh, la perception que l'on peut avoir euh, que le grand public euh, ou certains acteurs peuvent avoir euh, d'autres euh, acteurs, que ce soit euh, donc, perception euh, des grandes surfaces ou euh, des euh, commerces spécialisés euh, que les consommateurs peuvent avoir, la perception également euh, des agriculteurs, par exemple, donc, là, que l'on peut avoir. Voilà les, les pratiques alimentaires on mais vraiment au sens large, euh, à travers différents processus qui conduisent à une alimentation durable. Donc voilà ce que l'on souhaite, euh, le, le sujet en tout cas euh, que l'on souhaite aborder avec euh, cette chaire. Euh, alors pour aller jusqu'au bout de ce qu'est une chaire, il faut également évoquer le modèle économique euh, de cette chaire, de ce modèle collaboratif. En fait. Donc, on disait, c'est un assemblage de ressources. Alors, cet assemblage de ressources, et dès lors qu'on va parler de modèle économique, on va parler de, de ben, finalement euh, quel mode de financiarisation finalement. Euh, et bien, globalement, euh, différents, les différents acteurs, ces différentes ressources euh, sont euh, centralisées autour de la fondation UBO. La fondation UBO. Euh, va appuyer cette chaire et va porter cette chaire tout au moins au niveau économique simplement parce que euh, les, euh, les, les partenaires qui seront engagés dans cette chaire et qui peuvent euh, financer ou aider à financer cette chaire via la fondation IDEO peuvent faire un acte de mécénat et à travers cet acte, cet acte de mécénat euh, centré autour de la fondation UBO, bien cette fondation UBO euh, ensuite attribue euh, un budget spécifique à, à la chaire et donc ce budget permet de réaliser un certain nombre d'études, de recueils de données, d'analyse de données. Hein, euh, donc de, on crée de l'information par ce biais-là et par l'analyse de cette information, eh bien, on peut réaliser un certain nombre de préconisations. Donc, C'est le but de la chaire, c'est de réaliser un certain nombre de préconisations, d'aide à la décision et d'aide à l'innovation. Fondamentalement, c'est la valeur ajoutée que l'on espère à travers cette chaire. Alors, préconisation, aide à la décision, innovation, euh, étude de données, information globalement, d'accord, mais avec qui euh, Alors, euh, pourquoi une chaire et, et donc avec qui Globalement, euh, pourquoi une chaire, euh, et notamment sur le territoire finistérien et plus largement breton, et bien parce que, euh, évidemment, il notamment sur le territoire breton, il y a de multiples compétences qui existent sur le thème de l'alimentation en général et sur le thème de l'alimentation durable en particulier. Et donc, voilà, on a jugé assez intéressant, de, plutôt que chacun travaille dans son coin, finalement de créer un dispositif dans, sur lequel chacun peut on peut travailler ensemble pour justement en tirer les bénéfices liés à cette synergie d'expertise. Et donc, la, la chair représente cette opportunité de, de développer des synergies. Et, et donc, cette synergie est liée au thème de l'alimentation, comme je disais en général, plus spécifiquement l'alimentation durable, simplement parce qu'il ben, nous semble que c'est finalement ce vers quoi les tendances vers lesquelles l'ensemble des acteurs liés aux pratiques alimentaires se dirigent. Alors, avec qui euh, Bien, euh, comme je vous disais, hein, je vous parlais de, de partenaires scientifiques et universitaires. Euh, donc, ce projet de chair est mené euh, donc avec deux laboratoires, le Lego et le Lubem et euh, également avec euh, l'UBEO Open Factory. Euh, <coughs> Pour simplement évoquer le Lego qui est ici le laboratoire principal, comme je vous disais, finalement, il y a sur notre territoire breton des quantités de données qui existent, d'études qui sont réalisées. Euh, et simplement pour parler du Lego, euh, le Lego développe une certaine expertise euh, dans le domaine des pratiques alimentaires durables. Euh, je vous ai présenté, je vous présente ici euh, un certain nombre de, des études euh, toutes récentes euh, du laboratoire Lego. Hein, euh, donc, une étude qui, sur la réduction du gaspillage des fruits et légumes frais, euh, par exemple, que l'on mène. Euh, donc au niveau national on développe également un projet européen sur la transition alimentaire en restauration collective un autre projet qui, que l'on est en train de finir sur l'amélioration de l'alimentation en EHPAD que l'on développe avec, dans un cadre hospitalier la perception de la texture alimentaire sur, par les consommateurs donc les perceptions les comportements de consommateurs de produits restauration animales, les différents types de substituts, là encore, donc les, les, éventuellement ce qui débouche sur un certain nombre de régimes alimentaires particuliers. Donc, vous voyez que, euh, voilà, centré sur ce thème très général des pratiques alimentaires durables, voilà, il, y a, il y a un certain nombre d'expertises euh, qui sont développées par euh, le Lego. Donc à, à cela s'ajoute... En tout cas, dans le cadre de la chaire, euh, le, le, voilà, le, les travaux qui peuvent être menés dans le, par les associations, tout un tas d'associations sur notre euh, département finistérien et en Bretagne existent liées au régime alimentaire, au type d'alimentation, etc. Évidemment, les entreprises dans le domaine, des organismes publics, etc. etc. Donc, voilà, tous ces organismes, d'une certaine manière, sont invités. Euh, à échanger donc, autour de ce dispositif que représente la chaire des pratiques alimentaires durables. Alors, donc, une fois qu'on a compris euh, ce, ce, ce qu'est qu la chaire et finalement avec qui on, va, on peut travailler, finalement, euh, qu'est-ce qu'on y propose de concret Puisque, évidemment, euh, il est raisonnable de s'attendre à un programme euh, de la chaire des pratiques alimentaires durables. Alors, comme on vous a dit, hein, ce, cette chaire, donc ce dispositif collaboratif sur le thème des pratiques alimentaires durables peut être assez large. Ce que l'on propose, c'est quatre, quatre, de travailler dans quatre domaines. Premier domaine, donc, euh, le, à travers des, euh, le développement de recherche, de, recherches, donc de, de Collecte de données, d'études et puis de finalement euh, d'informations voilà, nouvelles autour d'un certain nombre de recherches, euh, je dirais, sur des thèmes. Hum, qui peuvent convenir aux partenaires de la chaire donc voilà, auparavant il faut discuter évidemment de ces thématiques on souhaite également développer un observatoire des pratiques alimentaires durables de telle manière qu'on puisse suivre les, les, les tendances donc voilà ce qui signifie qu'on souhaite récolter des données régulièrement annuellement pour avoir un un suivi des tendances concrètement sur ces pratiques alimentaires durables. On souhaitait également euh, s'ouvrir aux innovations, en tout cas aider euh, les partenaires à innover euh, dans le domaine des pratiques alimentaires euh, durables. Euh, par exemple, au sujet de nouvelles solutions liées euh, au digital, liées à la distribution, liées aux au nouveaux. Euh, euh, à la logistique, euh, aux nouvelles actions de communication, de sensibilisation à une certaine responsabilité en termes alimentaires, etc. Et puis, euh, dernier point, hein, c'est euh, finalement, euh, la chaire, c'est un lieu de rencontre, hein, concrètement. Euh, on a dit, c'est un lieu de rencontre de compétences, c'est un lieu de rencontre qui, euh, qui s'ouvre à, à, à des discussions, à du partage, fondamentalement, et, et ce partage, on y tient absolument. Euh, et donc, euh, voilà, ça pour aider à la diffusion de connaissances, à la diffusion d'informations euh, entre les partenaires, mais également auprès euh, du grand public. Alors, de manière concrète, comment on en arrive à ces recherches, ces données, ces innovations et ce partage euh, on, en, on en arrive à travers euh, quatre, euh, quatre propositions, finalement, autour desquelles sera organisée la chaire. Euh, je vous parlais donc euh, d'un observatoire, donc cet observatoire euh, est nécessaire pour créer des données, si je puis dire, hein, et observer donc euh, observatoire, euh, euh, un observatoire auprès d'un panel de consommateurs, et ce panel de consommateurs sera interrogé régulièrement pour euh, observer les tendances en termes de perception, en termes de consommation, euh, également la diversité euh, des, des consommateurs. Les produits consommés, par exemple. Le deuxième, le, la deuxième composante de la chaire, ici, ce sera un programme de recherche sur quatre ans. Donc, voilà, il y a, il y a un aspect tout à fait scientifique, ici, puisque les partenaires bénéficient de l'appui au moins de deux laboratoires de recherche. Donc, un programme de recherche qui sera mené sur quatre ans. Euh, dont la thématique doit être discutée euh, avec les partenaires de la chaire, et euh, je le préciserai tout à l'heure, mais euh, nous invitons également, euh, les, nous inviterons en tout cas les partenaires euh, à des ateliers de co-création, de telle manière qu'on puisse euh, euh, faire émerger ces thématiques qui puissent convenir à l'ensemble des partenaires, partenaires potentiels. Également. Troisième composante de la chaire, eh c'est euh, cette dimension partage, auquel hein, euh, euh, on insiste beaucoup ici, euh, à travers euh, des ateliers euh, thématiques euh, réguliers, dans lesquels il peut y avoir des tables rondes et, et des sujets spécifiques euh, peuvent être discutés. Un événement annuel, nous euh, nous préparons d'ores et déjà euh, une journée pluridisciplinaire sur euh, les pratiques alimentaires, la santé et le territoire. Quand je dis nous, c'est euh, au sein du laboratoire LEGO. Euh, nous préparons cette journée pour le mois de janvier 2022. Euh, cette journée, dans cette journée, sera invité. Euh, lors de cette journée, il sera invité des, des, des scientifiques qui auront fait des recherches spécifiques euh, sur ces, cette thématique des pratiques alimentaires de la santé et du territoire, mais ils seront également invités euh, un certain nombre euh, d'entreprises ou, euh, ou de, de, de partenaires. Euh, Public pour, ou d'associations pour discuter également autour de tables rondes, là encore, discuter autour de, de sujets spécifiques à, au territoire, la santé et la pratique alimentaire. Enfin, quatrième composante de la chaire, une composante qui s'oriente vers des innovations, tout au moins à l'aide à l'innovation. À travers, alors nous, ce qu'on propose comme aide à l'innovation, c'est une forme de marathon créatif euh, annuel, donc euh, organisé avec euh, organisé avec euh, bah, des, euh, des, des instituts liés euh, à, à l'UBO, euh, des étudiants euh, qui travaillent à l'UBO et qui travaillent en particulier euh, dans euh, comment dans une l'école d'ingénieurs, donc l'ESIAB et l'IAE, qui est l'Institut d'administration des entreprises. Et évidemment, aidé en cela par l'UDO Open Factory. Donc voilà, une chaire qui concrètement va s'organiser autour de quatre composantes. Alors, pour l'instant, on, on, on en est là dans notre réflexion. Euh, la chaire n'est pas encore concrètement créée, donc quelles seront les prochaines étapes, les prochaines étapes pardon. Bah, La prochaine étape dans laquelle nous sommes actuellement euh, euh, au sein du laboratoire Lego, c'est la recherche de partenaires potentiels. C'est-à-dire que nous sommes aidés en cela par la Fondation BO, notamment, nous sommes aidés en cela par une équipe de Valoriable, mais concrètement, nous allons voir un certain nombre de partenaires et nous leur expliquons justement ce qu'est la chair, le rôle qu'ils peuvent jouer, ce que ça peut leur apporter, et voilà, pour les éclairer sur, sur ce type de dispositif. Une fois que ces partenaires sont, sont contactés et intéressés, donc on a pour l'instant un certain nombre de partenaires, on en a cinq ou six à peu près qui se sont dit intéressés, donc on est encore évidemment en cours de cette étape-là, une fois que nous avons ces partenaires potentiels, eh bien, nous les invitons à un travail collaboratif. Euh, notamment qui va préparer au programme scientifique de la chair C'est-à-dire que nous les invitons euh, à, euh, donc, notamment le 16 novembre 2021 et le 2 décembre prochain 2021, euh, à, nous les invitons à euh, l'UO Open Factory euh, pour euh, réfléchir sur euh, les thèmes qui sur lesquels sur un programme en fait hein, de, de recherche sur les thèmes sur lesquels ils euh, il pourraient être intéressés euh, sur les thèmes qui, voilà, qui sur les quatre ans qui viennent en tout cas euh, les euh, intégreraient euh, dans ce programme donc ça ce sont les deux prochaines étapes j'irai très court terme voir hein, euh, les étapes dans lesquelles nous sommes actuellement euh, à légèrement plus long terme, c'est-à-dire à trois mois, en tout cas, et si les deux premières étapes réussissent, eh bien, nous pensons présenter ce, ce dispositif à l'Agence nationale de la recherche, donc au niveau national, pour obtenir un financement supplémentaire et je dirais, à avoir un budget extrêmement confortable, si en tout cas ça, ça fonctionne, avoir un budget extrêmement confortable pour mener à bien euh, l'ensemble de nos, de, nos, de nos souhaits, c'est-à-dire les quatre composantes ici de la chaire, et notamment euh, l'observatoire, euh, le programme de recherche et euh, tout le programme lié au, aux échanges, hein, notamment, et, et aux dispositifs d'innovation. Bien, voilà. Donc, j'espère qu'avec le concours des uns et des autres, avec votre concours, tout ça, ça va bien fonctionner. Je vous remercie. Et Sarah, merci beaucoup. Alors, super. Merci, Patrick. C'était bien, c'était clair. Je n'avais pas trop de jargon, j'ai tout compris. Mais du coup, ça m'amène à pas mal de questions euh, au fur et à mesure qu'elles me venaient. Euh, tu as un peu répondu, mais par exemple, euh, je me souviens d'avoir rencontré une entreprise donc, qui distribue des légumes bio et eux, ils avaient des, des problématiques autour des logiques de distribution, notamment d'emballage de, des légumes d'une certaine façon pour euh, optimiser et tout ça. Est-ce que ça, c'est des, des thèmes, par exemple, qui peuvent rentrer dans, dans les thèmes de recherche ou c'est plutôt Alors, un poste, euh, une fois que c'est dans l'assiette et après euh, les tendances, des choses comme ça euh... Non, ce pas seulement une fois que c'est dans l'assiette. En gros, nous, on est plus orienté vers le, le consommateur final. Okay. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai parlé de la fourche à la fourchette, on est plus du côté fourchette que fourche. Okay. Néanmoins, avant que ça arrive au consommateur final, et pour que ça arrive au consommateur final de la meilleure manière possible, et qu'il perçoive cette alimentation durable, en tout cas, de la meilleure manière possible, eh bien, effectivement, il faut que, comme je disais tout à l'heure, il faut que les perceptions, notamment par exemple, vis-à-vis -vis des agriculteurs, euh, que les perceptions évoluent positivement euh, vis-à-vis d'un certain nombre de types de distributeurs. Euh, il serait souhaitable ou il est souhaitable que ces perceptions évoluent positivement. Euh, les emballages, les marques sous forme de labels, par exemple, hein, les, les, les marques informatives, si j'ose dire, euh, là encore, méritent d'être connues. Donc, euh, à quelles conditions ces marques sont connues Pour l'instant, si on les interroge... Euh, euh, sur un certain nombre de labels la plupart des consommateurs euh, au mieux les confondent euh, si ce n'est ne voient pas trop ce que c'est euh, éventuellement le label le plus connu c'est ça pourrait être le label bio ou le label rouge euh, mmh. maintenant euh, qu'est-ce que c'est exactement le label rouge qu'est-ce qui, qui s'y passe dessus où on ne sait pas trop trop euh, donc donc voilà euh, euh, je dirais que euh, toutes ces questions, même si on s'intéresse à ces questions du côté du consommateur final, ça nécessite quand même d'aller bien en amont pour, pour essayer de travailler avec finalement l'ensemble des acteurs de la filière, fondamentalement, pour apporter les réponses les plus pertinentes, si je puis dire, auprès du consommateur final. Oui, parce que je, je pense à autre chose avec un autre pareil qui, qui fait des légumes bio et qui me disait, bon bah, la, la question de l'emballage des légumes bio, on voit bien quand on va au supermarché, c'est les légumes qui sont sur Et donc, pour, pour des gens qui ont une démarche écologique, il y a une espèce d'aberration d'acheter du bio sur-emballé. Et donc, c'est vrai que je voyais qu'il y avait justement cette personne-là qui se posait la question de trouver un emballage qui soit bah, plus sain et, et des choses comme ça. Et donc, ça, est-ce que c'est euh, des thèmes euh, sur lesquels, effectivement, en tout cas, là, c'était des préoccupations... On, euh, ce n'est pas des industriels, mais c'est des distributeurs un petit peu aussi qui font le lien entre l'agriculteur et, puis le, et puis la grande distribution, par exemple, ou même des restaurateurs. Mais donc, je voyais bien qu'en tout cas, quand je les avais contactés pour des questions d'innovation, c'était un peu sur ces questions-là qui se posaient, parce que finalement, la perception du consommateur d'acheter un légume bio sur emballé, on voit bien qu'en termes de perception, c'est un peu dissonant. Quoi. On, on va plutôt aller au marché dans ces cas-là, parce qu'au moins, on est sûr qu'on qu n'aura pas... Et puis, il y a tous les mouvements des zéro déchets, des choses comme ça aussi, qui, qui incitent plutôt à... Tu as baissé sa consommation de déchets, quoi. Mais c'est là où euh, ça C'est là où on s'aperçoit que c'est vraiment. Euh, enfin, je peux pour ma paroisse, mais euh, où c'est vraiment intéressant euh, d'étudier ce domaine-là. C'est que.. Euh, je... On parlait d'innovation tout à l'heure, mais l'innovation au niveau de l'emballage, elle est assez importante et il ne s'agit pas que d'une innovation technique. Mm. Euh, euh, voilà, tu, leur, les produits en vrac, hein, par exemple, bon, bah, c'est très intéressant, euh, mais l'innovation ne fonctionne qu'à partir du moment où elle est également euh, acceptée par les consommateurs. Bah, hein. Et par exemple, le produit en, les produits en vrac, eh euh, euh, c'est une... une une innovation en termes d'emballage d'une certaine manière mmh. euh, maintenant il y a des quantités de contraintes qui vont avec euh, ces produits en vrac en tout cas quantités de contraintes qui sont perçues euh, par euh, le consommateur. Hein. Oui. Euh, là, voilà, c'est une fois qu'on arrive à la maison, ben, euh, ces produits en vrac, il faut les mettre quelque part euh, et puis euh, on ne sait plus trop euh, ce qu'on a acheté. Euh, la spécificité, euh, je ne sais pas moi, de le riz, est-ce que c'est du riz complet ou du riz non complet mm -hmm. que j'ai acheté euh, Combien de temps ça cuit alors que sur un emballage classique, c'est marqué 12 minutes euh, Ici, là, il euh, n'y bah, a rien de marqué. Il enfin, y, y, y, y a tout un tas comme ça de, de, de, de questionnements. Euh, auxquelles sans doute euh, la part de l'industrie, elle, ou de la part du distributeur, euh, on peut ne pas penser, mais euh, qui représente un certain nombre de contraintes du point de vue du consommateur. Et donc, ça nécessite effectivement euh, bah, de se mettre autour d'une table et de se dire, OK, bah, comment, euh, voilà, il y a l'idéal pour la pratique durable, ou une certaine forme de responsabilité sociale, et comment on fait pour que ce soit effectivement accepté et que euh, ce soit une vraie pratique, c'est-à-dire une pratique qui perdure. Quoi. Et nécessairement, euh, on est obligé de, de se mettre autour d'une table euh, à différents... Enfin, je veux dire, il faut que ce soit différents acteurs qui se mettent autour d'une table, et pas euh, juste un seul qui réfléchisse dans son coin. Ouais, de toutes les manières, on réfléchit, euh, on est plus intelligent à plusieurs, euh, donc ça, c'est euh, toujours le credo. Je suis convaincue euh... <rire> Non, mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu dis, il peut y avoir une innovation d'usage, c'est-à-dire de passer au vrac, mais il va y avoir des freins dans les consommateurs et comment les analyser, les lever et permettre aussi aux industriels. Du coup, ça, je me dis, donc finalement, en termes de, de partenaires économiques, il peut y avoir donc des, des entreprises dans l'agroalimentaire, il peut y avoir des distributeurs aussi Oui, oui, bien entendu. Voilà, c'est ça. C'est vraiment… Euh tous les acteurs qui en gros qui se sentent intéressés par euh, par les pratiques alimentaires durables hein. et du voilà. coup je me demandais donc j'ai vu qu'il y a des collectivités donc des collectivités aussi peuvent être parce que là je moi je viens de Morlaix je sais qu'ils ont ils ont lancé quelque chose sur la, la restauration collective enfin dans les cantines et tout ça et mmh. donc dans dans le cadre de démarches comme ça ou même de maintenant il y a de plus en plus de projets alimentaires de territoire ou des choses comme ça dans ce cadre là ils peuvent va devenir partenaire de la chaire et du coup disposer d'informations, en tout cas de, de données ou de proposer des thèmes sur des, des freins qui verraient par exemple dans la mise en place d'un PAT, et puis de se dire, ah bah là-dessus, on, on a une vraie problématique, est-ce qu'on peut vous la soumettre Oui, oui, euh, absolument. Euh, ben, on, on a déjà. Quelques collectivités locales qui se sont montrées intéressées. Je, je parlais tout à l'heure de quimper euh, Cornouaille Communauté, de Brest-Métropole, hein, qui se sont montrées intéressées par le projet. Euh, donc, euh, donc, oui, forcément, ça intéresse euh, ça. Je, je, quand j'ai évoqué les entreprises, il n'y a, euh, a pas que des entreprises, il n'y a pas que des industriels, des agroalimentaires, il y a les distributeurs, les, euh, les, les, les partenaires publics hein, également, les collectivités euh, locales, bon, pas. Je pense que... Euh, tous ces partenaires, de toute façon, euh, sont dans leur pratique impliqués à un degré ou un autre, mmh. euh, à une étape ou une autre, mais ils sont impliqués par euh, ces, ces, cette alimentation durable, ou en tout cas cette tendance vers l'alimentation durable. Donc, Et je me demandais un autre type de partenaire, est-ce que des restaurateurs pourraient être partenaires de la chair, par exemple euh... Oui, pourquoi pas. Alors, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Euh... Moi, j'ai tenu un restaurant et donc c'est vrai que c'était ah beaucoup gens se posaient aussi. Et vrai que je... On voit que de plus en plus de restaurants... Hein, euh propose euh, voilà quelque chose qui va dans une dynamique d'alimentation durable, avec du local, du bio, de saison ou des choses comme ça. Et je me dis qu'effectivement, quand on réfléchit sur ces questions-là, ou qu'est-ce qu'on fait des déchets, comment est-ce qu'on les réutilise ou pas enfin... mmh. Donc, euh... Oui, euh, j'aurais tendance à dire euh, oui, évidemment, parce que euh, finalement, on a pensé à travers euh, les collectivités locales, par exemple, au, à la restauration collective. Hein euh, qui, euh, qui, évidemment euh, se pose un certain nombre de questions ici. Euh, les cantines, bon, euh, euh, de plus en plus, mettent sur la table de plus en plus de produits bio. Euh, et donc, dans la mesure où la restauration collective peut être impliquée, euh, la restauration privée également, euh, donc euh, hôtel-restaurants peuvent être tout à fait impliqués, bien sûr, bien entendu. Et donc, en termes de... Alors, j'ai vu qu'effectivement, du coup, ça passe pour les entreprises, en tout cas, par une forme de mécénat. Et donc, du coup, par conséquent, c'est défiscalisé en partie. Parce que le mécénat, il y a une notion de défiscalisation, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, c'est tout l'intérêt euh, de, euh, de passer euh, comment, par l'UBO, euh, euh, par, euh, par la, la fondation UBO. Voilà. Euh, en fait, la, la chair est, est appuyée, est une émanation, si je puis dire, de la fondation Lévyot. Euh, et donc, dans la mesure où c'est une fondation, effectivement, on peut, euh, on peut avoir une défiscalisation euh, partielle, donc au moins, mais de, voilà, de, de ce que l'on donne à cette fondation et donc à la chaire. Est-ce qu'il y a un, un ticket d'entrée minimum ou euh, c'est en fonction de, comment, bon, du bon vouloir de l'entreprise ou de Comment ça se passe Alors, euh, <rire> c'est vrai que là, ça a été l'objet de discussion entre les collègues lorsqu'on a préparé cette idée. Donc, bon, voilà, on en est rendu là. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de ticket minimum, en tout cas. Bon, enfin, là, on va évidemment discuter avec les partenaires potentiels. Euh, mais euh, globalement, on est bien conscient que euh, si on fait appel à des euh, partenariats, enfin, à des partenaires publics, à des associations euh, également, euh, c'est de partenaires euh, pourront donner moins que d'autres partenaires euh, je dirais, privés euh, que des entreprises agroalimentaires. Il y a tout également, il y a des PME, il y a des, y a des entreprises plus importantes. Bon, mm. euh, donc, euh, donc globalement, euh, euh, donc, globalement voilà, on, on a été euh, assez global mais les, ces partenaires euh, voilà, peuvent donner il peut y avoir une différence dans dans de ces partenaires euh, par contre évidemment ensuite lorsqu'il faudra prendre des décisions bon, les, les partenaires les plus importants seront peut-être un petit peu plus sollicités oui. euh, mais on, on souhaite que on ne souhaite pas en tout cas limiter l'accès de la chair à des partenaires qui pourraient y avoir un grand intérêt, les institutions publiques, hein, par exemple, ou les associations, mais qui, euh, bah, en termes budgétaires, sont forcément limités quoi. On a vraiment besoin, euh, c'est l'idée en tout cas, de tout le monde pour vraiment en tirer quelque chose et que ça intéresse l'ensemble de la communauté. Donc, euh, donc il ne faut pas non plus de barrières financières. Ouais, ok. Et je me demandais... Donc les types de chercheurs que vous avez parce que alors du coup le Lego c'est donc gestion et tout ça mais c'est quoi c'est des chercheurs en du coup là dans ces, à ces endroits là des chercheurs en sociologie en psycho, enfin on, enfin c'est quel types de chercheurs qui sont associés justement alors il y a, a c'est assez pluridisciplinaire euh, au Lego donc le Lego c'est un laboratoire d'économie et de gestion Ouais. Euh, de l'Ouest. Donc, euh, vous retrouverez euh, des chercheurs spécialisés plutôt dans le domaine économique mmh. ou plutôt en gestion. Alors, la, la gestion, c'est relativement large, hein, mais, euh, mais pour, pour la chaire, par exemple, ce seront euh, des chercheurs euh, spécialisés dans le comportement du consommateur, notamment, euh, qui vont être euh, impliqués. Euh, voilà. Au-delà de ça, je dirais qu'il y a toute la compétence de l'UBO et donc ça fait assez large, mais je veux dire en cela qu'il peut y avoir, et je sais parce qu'on en a parlé déjà à des collègues, par exemple en sociologie, il y a des collègues en sociologie qui, à titre individuel, sont très intéressés par la chair et sans que ça, ça mobilise l'ensemble de leur laboratoire, en tout cas. Ça mobilise la compétence du, du chercheur euh, en sociologie, euh, en psychologie par exemple également. Euh, Il y a des chercheurs en logistique également euh, qui sont euh, intéressés euh, par la chaire et qui travaillent déjà euh, dans et déjà avec nous. Euh, donc, euh, donc voilà pour étudier notamment tous les problèmes de distribution, les flux, euh, les éléments liés à la distribution. Euh, on a des chercheurs également en logistique. Donc l'éventail le, le, de compétences est relativement large. En fait. Et, et l'UBM, là, on est plutôt sur des questions de biologie. Si... Alors oui, c'est ça. Par exemple, on, actuellement, on, on est en train de mener un un projet donc, euh, des chercheurs du Lego et des chercheurs du LUBEM. Je vous donne ça en, en exemple hein, pour voir comment on peut travailler ensemble. Euh, on est en train de travailler sur un projet lié euh, donc, au gaspillage alimentaire, notamment des fruits et légumes frais. Euh, et les chercheurs du Lego travaille plutôt auprès des individus, sur la perception des individus, que les individus ont des produits alimentaires qui, a priori, se gâtent, se pourrissent. Bon, est-ce que, par exemple, un fruit qui est tout abîmé, finalement, est-ce qu'on se dépêche de le manger Est-ce qu'on le jette, Donc, ce qui fait un petit peu de gaspillage également, ou est-ce qu'on le stocke bon, etc. Donc, nous, on va avoir comme ça tout un rôle d'interprétation de, de, euh, et d'observation. Et puis euh, les collègues du LUPEM vont euh, observer où les personnes ou les ménages stockent leurs fruits et légumes frais, et notamment dans euh, les réfrigérateurs. Et ils vont faire euh, des relevés au sein du réfrigérateur euh, pour voir euh, le taux d'humidité. Est-ce que euh, finalement euh, le fait que tel fruit ou tel légume se gâte. Euh, Est-ce que c'est euh, lié à un taux d'humidité euh, important? À quel seuil de taux d'humidité euh, euh, le, le, le fruits et les légumes se gâte, etc.? Auquel cas, bah, il vaut mieux euh, donc, soit ne pas le conserver dans, dans, dans le réfrigérateur, soit être à des, euh, des échelons du réfrigérateur plus ou moins haut. Euh, voilà. Donc, à titre d'illustration, hein, que il y a... donc quels sont les micro-organismes qui se trouvent dans le réfrigérateur en l'occurrence et qui euh, influencent sur euh, les fruits et légumes et notamment sur, sur euh, le fait qu'ils soient gâtés et qu'ils soient gaspillés ensuite. Okay. Donc voilà comment on travaille, euh, je dirais, en, en coopération, mmh, en complémentarité. C'est vrai que ah, ouais, j'ai vu passer ce projet-là puisque effectivement nous on aide à fabriquer les, les poubelles de, de compost. Les poubelles. Et les donc, poubelles, poubelles connectées, connectées voilà, donc, euh, On voit la complémentarité des différents laboratoires de l'UBO. Voilà, on utilise effectivement des poubelles connectées euh, ré, réalisées par, euh, enfin, à l'aide de l'UBO Open Factory. Euh, donc, euh, cette, cette idée est née de l'UBO Open Factory. Et euh, ces poubelles connectées, en fait, euh, on demande aux ménages de euh, jeter euh, dans une poubelle spécifique euh, les fruits et légumes dont ils ne veulent plus. Euh, et, et euh, cette poubelle est connectée en ce sens où euh, dès lors qu'ils jettent leurs fruits et légumes, et bien à ce moment-là, euh, on récolte les données, enfin les données nous sont envoyées euh, en termes de euh, quantité de poids, hein, par exemple de fruits et légumes euh, jetés par jour ou par semaine par euh, tel ou tel ménage, de telle manière qu'on ait des données objectives, en l'occurrence ici, et qu'on ait une perception à peu près vraie de ce qui est jeté euh, par jour, euh, par ménage l'importance des données objectives dans la recherche. Euh, voilà. Je vois qu'on arrive un petit peu à la fin. Ai, euh, bon, je, je, je pense que j'ai encore d'autres questions, mais je me dis je, je en tout cas je trouve ça très intéressant d'une part parce que je me dis qu'on on est dans un enjeu de société, et notamment la Bretagne, qui est quand même une terre justement agricole. Je pense que de, de pouvoir bénéficier d'une chaire comme ça, c'est de continuer à être à la pointe aussi un petit peu de se dire bon bah, comment est-ce qu'on accompagne l'évolution justement des comportements et comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour qu'elles soient un petit peu à la page. Là J'avais travaillé avec les IAB aussi, et on voyait bien que les étudiants donc en école d'ingénieurs en agroalimentaire, vous voyez bien que même dans les entreprises dans lesquelles ils faisaient des stages, de plus en plus, en fait, ces nouvelles perceptions sont très importantes. Il y a les applications comme Yuka ou des choses comme ça, et on voit bien, ils sont très sensibles à ces questions-là, et donc ils se demandent comment faire, mais bah, souvent, ils n'ont pas soit des grands laboratoires d'innovation au sein des entreprises ou des choses comme ça. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi dans le, dans le, le partenariat public-privé, justement, de se dire, l'université, qui fait souvent très déconnectée du monde de l'entreprise et du monde économique, et de se dire, comment, en fin de compte, tous ces chercheurs, tous ces talents, toutes ces… Possible collaboration, se mettre au service aussi bah, d'une transition sociétale en disant, bah, voilà on va vous aider à imaginer c'est quoi les pratiques alimentaires de demain euh, qui seront plus durables parce qu'à bah, un moment donné, il y a des enjeux de société quand même qui sont phénoménaux. Et ces questions, effectivement, de l'alimentation, c'est revenir à la base. quoi c'est Qu'est-ce qui nous nourrit On est vraiment sur un sujet qui est tellement important. Je trouve que c'est très enthousiasmant en fait, de se dire qu'effectivement, une chaire comme celle-là peut apporter plein de réponses, et que ce soit pour le consommateur, mais aussi euh, au niveau écologique et sociétal. Et puis, comment accompagner toutes ces entreprises qui sont aussi sur notre territoire pour dire, bon, bah, être exemplaire, finalement, être à la pointe aussi. Alors, j'ai noté voilà la capacité d'innovation, puis avec des marathons créatifs, avec des étudiants aussi, c'est chouette, parce que là, on remet aussi de, de l'énergie, des nouvelles perceptions aussi. Pas celle des chercheurs qui sont euh, voilà dans leur labo, machin, mais plutôt ceux qui voilà, le nouvel étudiant qui est là, avec son, même son petit frigo en tant qu'usager, comment je me nourris. Et c'est vrai que c'est toujours… Euh, enfin, je trouve que c'est un sujet qui est assez passionnant, je trouve cette proposition, elle est hyper intéressante et pour vous, chercheurs, parce qu'effectivement, on travaille directement avec du concret, avec de l'usage quotidien et de pouvoir avoir un impact direct comme ça sur, le, sur les pratiques et sur l'industrie. Et puis pour les, les partenaires qu'ils soient industriels, collectifs, les collectivités, c'est vrai que, et puis bah, les associations aussi, c'est vrai qu'on en a quelques-unes aussi qui sont un peu spécialisées. Donc, euh, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on… Voilà, plein de partenaires, euh, <rire> plein de partenaires de tous les bords pour venir participer à la création de cette chaire. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Patrick. Je, merci d'avoir fait l'effort d'être de, de vulgariser un peu un sujet. Effectivement, parfois, on se dit bon, « alors, on a invité un enseignant-chercheur <rire> ». Et j'espère, ben voilà, que j'espère une longue vie à cette chaire déjà qu'on arrive euh, en tout cas que les futurs ateliers euh, de co-construction Ah, si, juste tu me demandais à un moment donné tu avais dit la thématique pour les quatre ans il euh, y a plusieurs thématiques qui pourront être abordées pendant ces quatre ans ou, euh, oui oui oui oui, oui, oui, il peut y avoir, oui oui il y aura forcément euh, plusieurs thématiques euh, euh, notamment si on a des partenaires très divers euh, thématiques de recherche. Effectivement. Comme tu dis, il y aura des choix à faire, c'est-à-dire que vous allez peut-être poser toutes les problématiques qu'il y a et évaluer les sur lesquelles vous avez le, le plus de compétences à mettre, enfin, en tout cas d'expertise ou des. Hum. C'est à la fois des thématiques qui doivent rencontrer les intérêts de, du plus grand nombre de partenaires et hum. sur lesquelles effectivement on a un certain nombre de compétences, je dirais, tous ensemble, on peut travailler oui. dessus. Mais bon, avec deux labos comme, comme ceux-là, je pense que oui, c et puis plus tout la, la force de frappe de l'UBO en termes de, voilà. de chercheurs, je pense qu'il y, y a moyen de faire des belles choses. Super. <rire> eh ben, écoute, Patrick, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de, de la causerie. Euh, je bah, merci un... euh, de, de m'avoir invité. <rire> et puis ben, au plaisir de se recroiser lors de, sans doute des ateliers ou euh, à, à l'UBO, du coup. On se croisera voilà, forcément. Ça marche. Bonne soirée à tous et puis ben à la prochaine. Du coup, à la semaine prochaine, pour la prochaine causerie, je ne sais même plus sur quoi c'est, mais vous verrez dans la publication. Alors, au revoir.